Un chatbot, c'est la contraction de chat, une conversation, et un robot, donc c'est des automates qui vont permettre de répondre automatiquement conversation à une ligne. Oui, c'est un peu la tendance du moment, ça, ça fait un an qu'on en parle un peu partout maintenant, la, la question c'est qu'est-ce qui est vraiment un chatbot, qu'est-ce qui est euh, juste une FAQ dynamique, qu'est-ce qui est euh, l'évolution des avatars qu'on avait sur les sites web il y a quelques années, est-ce qu'on parle de canal de communication ou vraiment d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on va peut-être essayer d'éclaircir dans, dans cette table ronde. Alors, on a mis en place de chatbots. Le premier, c'était une exclusivité en France, Facebook nous a donné, c'est au mois d'avril, la possibilité de notifier les clients de leur confirmation de commande en plus de leur mail de confirmation. Et euh, vu que ça a marché, on a décidé de poursuivre l'aventure sur les chatbots Messenger. Et donc, on a créé un bot qui permet de réserver directement euh, dans Messenger, via un bot qui va venir... Comprendre la demande du client et lui faire une proposition de réservation de train directement sur les FedChat. En phase de lancement, donc on est les premiers, il y a 9000 utilisateurs, sachant qu'on n'a pas encore communiqué massivement sur ce bot et on, on pense que ce sont les usages de futur sur lesquels on va miser. Le, le bot, pour moi, il est multicanal. Hein. Il, euh, il doit se mettre là où euh, la communication a lieu, la relation a lieu entre le client et, euh, et, et la marque. S'il y a une habitude sur un site web, le bot doit être sur le site web. S'il y a une habitude sur les réseaux sociaux, il doit être sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas le cantonner aux réseaux sociaux. Il faut le mettre là où il a une utilité et là où est l'usage de la relation client, là où la relation client se consomme euh, dans le cadre de, voilà, de la marque. Là. Chaque marque est plus ou moins avancée sur ses canaux de communication et le bot il doit se mettre là où sont les habitudes de communication de la marque. Alors, à mon avis, il faut faire du test and learn. Aujourd'hui, le grand public ne connaît pas encore ces sujets de chatbot sur Messenger. Donc, c'est aux marques de créer des expériences nouvelles qui servent le public. Donc, créer vraiment d'une problématique de marque, créer un usage, commencer petit d'abord, voir si ça fonctionne et si ça fonctionne, poursuivre l'aventure. Donc, donc, vraiment une logique de test and learn sur ces sujets. Vouloir, euh, vouloir faire euh, un, tout faire à un chatbot, c'est-à-dire euh, voilà, donc, il faut faire simple, donc, vouloir faire quelque chose de très complexe, répondre à tous les cas et balayer tous les cas que traite l'humain habituellement, il ne faut pas demander ça à un robot aujourd'hui, il faut y aller étape par étape, peut-être qu'on y arrivera dans des processus métiers assez complexes, des réponses très, euh, très détaillées, mais au départ il faut répondre à des choses très simples, structurer la donnée et, euh, et attendre de l'efficacité et de la simplicité du bot. voilà on ne pense pas que les humains seront remplacés tout de suite sur les robots. Je pense que c'est un mythe qui inquiète dès qu'on entend parler d'intelligence artificielle. On, dit plutôt, on parle plutôt d'humains augmentés. Euh, L'intelligence artificielle va permettre de répondre à des demandes simples du client. On est vraiment à ce stade-là aujourd'hui d'intelligence artificielle, d'intelligence artificielle fiable, qui va soulager les, les, les humains de demandes récurrentes à faible valeur pour se concentrer sur des demandes intéressantes, importantes.